A dancing lesson, une leçon de danse. Dancing school teachers often claim success guaranteed, succès garanti, or money back, ou l'argent remboursé, money reimbursed. You will learn to dance. Vous apprendrez à danser. « I'm too shy, » you might say. « Je suis trop timide. » The teacher could reply, « Don't be shy. Ne soyez pas timide. »« Soyez » is the imperative of être. « Take me in your arms. Prenez-moi dans vos bras. » Voulez-vous essayer, monsieur? Essayer quoi? La danse. Voulez-vous essayer de danser? Euh... C'est garanti. Qu'est-ce qui est garanti? Le succès, vous voyez? Succès garanti ou argent remboursé. Je ne comprends pas, madame. Vous apprendrez à danser après seulement trois leçons. Vraiment? Après seulement trois leçons, j'apprendrai à danser? Wow! Succès garanti ou argent remboursé. Quel argent? L'argent que vous allez me donner pour les trois leçons. C'est seulement 45 dollars. 45 dollars. Bon. Voilà. Ah, merci, monsieur. Alors, commençons. Euh, je, je suis trop timide. Oh, ne soyez pas timide. Venez, prenez-moi. Je dois vous prendre. Comment? Dans vos bras. Prenez-moi dans vos bras. Ne soyez pas timide. Ah, dans mes bras, bon, d'accord. Oh! Ah! Succès garanti. Success guaranteed. Argent remboursé, money back. Vous apprendrez à danser. You will learn to dance. Ne soyez pas timide. Don't be shy. Put me down. Posez-moi à terre. I'll never learn to dance, you could say. Je n'apprendrai jamais à danser. Give me my money back. Remboursez-moi mon argent. Other word for back, le dos. Your legs are too stiff. Vos jambes sont trop raides un nez, un genou, to bend, plier. Bend your knees, plier les genoux. Oh, Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Oui, madame! Oh. oh, monsieur! Oh, j'ai... Je... Vous voyez, c'est impossible. Je n'apprendrai jamais à danser. Remboursez-moi mon argent. Euh, non, non, rien n'est impossible. C'est garanti. Recommence. Mettez votre bras autour de ma taille. Non, ça, c'est trop haut. Pas autour de mon épaule, autour de ma taille. Ah. Non, monsieur, ça, c'est trop bas. Votre main doit tenir mon dos. Le dos, vous comprenez le dos? Tenir le dos, oui. Bon. Je mets la musique. Et nous allons danser. Pied gauche, pied droit, pied ensemble. Pied gauche, pied droit, pied ensemble. Et un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vos jambes sont trop raides, monsieur. Trop raides? Pliez les genoux. Mais encore! Pliez les genoux comme il faut. Les genoux, les genoux! Ah oh, oui, les genoux! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Posez-moi à terre. Put me down. Le dos, the back. Vos jambes sont trop raides. Your legs are too stiff. Pliez les genoux. Bend your knees. To go on one's knees, se mettre à genoux. I go on my knees, je me mets à genoux. Follow the rhythm. Suivez le rythme. Your body is too stiff. Votre corps est trop raide. To relax, se détendre. If you want to tell someone to relax, say détendez-vous. To let oneself go, se laisser aller. Let yourself go. Laissez-vous aller. A skirt, une jupe. Un, deux, trois. Oh. Mais que faites-vous par terre? Vous m'avez dit les genoux, alors je me mets à genoux. Oh, je n'ai pas dit mettez-vous à genoux, j'ai dit pliez les genoux. Ah, pliez les genoux. Oh, recommençons. et hey. un, deux, trois. Écoutez la musique. Mais suivez le rythme, suivez le rythme. Un, deux, trois. Mais ne bougez pas la tête comme ça. Un, deux, trois. Maintenant, votre corps est trop raide. Qu'est-ce que vous dites? Votre corps est trop raide. Détendez-vous, détendez-vous, monsieur. Je me détends. Laissez-vous aller, laissez-vous aller complètement. Je dois me laisser aller? Oui. Complètement? Oui. Ah bon? Vous, vous m'avez dit... Vous avez déchiré ma jupe. Vous m'avez dit de me laisser aller, madame. Et moi, je vous ai dit que je n'apprendrai jamais à danser. Pouvez-vous me rembourser mon argent maintenant? Je me mets à genoux. I go on my knees. Le corps, the body. Détendez-vous. Relax. Laissez-vous aller. Let yourself go. Now, here's the complete sketch again. Voulez-vous essayer, monsieur? Essayer quoi? La danse. Voulez-vous essayer de danser? C'est garanti. Qu'est-ce qui est garanti? Le succès. Vous voyez, succès garanti ou argent remboursé.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 Prenez-moi. Je dois vous prendre? Comment? Dans vos bras. Prenez-moi dans vos bras. Ne soyez pas timide. Ah, dans mes bras. Bon, d'accord. Oh! Oh! Oh! Oh! Ah! Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Oui, madame. Oh, oh monsieur! Oh, je... Vous voyez, c'est impossible. Je n'apprendrai jamais à danser. Remboursez-moi mon argent. Euh, non, non. Euh, rien n'est impossible. ce que c'est garanti.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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vos jambes sont trop raides. Trop raides Pliez les genoux. Mais encore, pliez les genoux comme il faut. Les genoux, les genoux. Ah oui, les genoux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faites-vous par terre. Vous m'avez dit les genoux. Alors je me mets à genoux. Je n'ai pas dit mettez-vous à genoux. J'ai dit pliez les genoux. Ah, pliez les genoux. Recommençons. Hey, Et... un, deux, trois. Écoutez la musique. Un, deux. Mais suivez le rythme. Suivez le rythme. Un, Deux, trois. Mais ne bougez pas la tête comme ça. Un, deux, trois.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 Vous m'avez dit de me laisser aller, madame. Moi, je vous ai dit que je n'apprendrai jamais à danser. Pouvez-vous me rembourser mon argent maintenant?